La coopérative Oasis fait partie de l'aventure de la Forge du Vallon depuis même, je dirais, avant le début, puisque euh, c'est en assistant au festival, au festival des Oasis que, que bah, toutes les idées, toutes les, les envies se sont rassemblées pour que le projet vive. Ensuite, euh, on a eu la chance d'obtenir un financement par la coopérative qui nous a permis dans les premières années d'avoir de, de, bah, un peu de trésorerie et puis surtout de, de faire de la rénovation, commencer à acheter nos, nos habitats légers pour pouvoir vivre ici et faire notre activité. Ça nous a en fait permis de commencer notre activité beaucoup plus rapidement. Et l'accompagnement, alors au début, euh, ben on croyait qu'on savait tout. Alors, euh, on, a, on a moins bénéficié d'accompagnement pendant la première année, mais au bout de la première année, du coup... Euh, on a rencontré une zone de turbulence et là, la, les accompagnateurs euh, de la coopérative et les accompagnatrices sont arrivés, mais oh, comme ça, euh, à, avec des, tout le soutien dont on avait besoin à tous les niveaux, que ce soit humain, financier, euh, euh, euh, dans, dans, dans, nos, dans la réalisation de nos projets. Et là, j'ai pu vraiment mesurer à quel point le fait d'avoir des personnes très compétentes. Euh, hyper disponible euh, et puis complètement à l'écoute de, de notre projet et de ses particularités, euh, ça, ça a fait toute la différence.